Bonjour aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter les nouveautés de la release 9.1 de DatoRMM. Donc nous verrons qu'il est possible maintenant de partager les dashboards, euh, que nous avons des nouvelles options dans le web remote, euh, une amélioration aussi de la barre de recherche, un nouveau widget aussi pour afficher les devices en maintenance, la possibilité de gérer les credentials, également de pouvoir gérer les device groups. On a la possibilité maintenant de gérer le software management dans la nouvelle UI et des nouveaux boutons d'action aussi présents dans cette nouvelle interface. C'est parti Donc, Nous allons commencer par les dashboards. Donc, Nous avons la possibilité maintenant sur n'importe lequel des dashboards de pouvoir partager ce dashboard-là à des rôles donc je clique sur ce bouton et je vais pouvoir choisir les rôles qui vont euh, pouvoir accéder à ce dashboard une fois qu'il est partagé hein, tout simplement si vous voulez supprimer un partage vous avez la possibilité de supprimer ou de rajouter deuxième option donc sur le web remote si je vais chercher une machine euh, un serveur par exemple chez nous je peux sélectionner donc cette euh, Machine, faire un web remote. Et dans les nouvelles options, donc ce qu'on ce qu peut constater se trouve euh, dans les préférences. On a le view only mode. Donc ça, ça va faire qu'on ne va pas pouvoir intervenir, interagir sur le, la machine. On va juste être là pour visionner ce qui se passe. Et on a cette option qui est assez pratique quand même. Et euh, pour moi, c'est une bonne... Euh, un bon point pour la sécurité, c'est qu'on va pouvoir loquer automatiquement dès qu'on va se déconnecter. Donc si on se déconnecte du poste, on va fermer la session en cours. Ensuite, donc, euh, nouvelle option euh, que je trouve absolument euh, géniale, et euh, de toute façon je suis un fan de cette barre de recherche, euh, cette barre de recherche en fait, elle nous permet euh, de maintenant afficher les filtres. Donc, par exemple, j'ai fait un filtre pour afficher les logiciels torrent installés. Donc je tape juste mon petit mot-clé là-haut et il m'indique dans les filtres d'appareils qu'il a trouvé quelque chose. Donc, Je vous rappelle, hein, euh, dès qu'on met deux lettres, on est capable d'aller voir des utilisateurs, des appareils, des groupes d'appareils. Et maintenant, ces fameux filtres. Donc pour vous parler maintenant du widget qui permet d'afficher les devices en mode maintenance, euh, petit rappel quand même, euh, on a depuis euh, la 9.0 la possibilité de passer une machine en mode maintenance. Donc, Le mode maintenance c'est quoi hein C'est de dire ben voilà, pour une raison X ou Y pendant un certain laps de temps, euh, ma device ne va plus émettre d'alerte. Une fois que la device est passée en mode maintenance, vous avez ce petit sigle-là qui indique donc qu'elle est en mode maintenance et les raisons. On a aussi la possibilité de mettre fin euh, à ce mode-là. Une fois que ça c'est fait, que vous aurez des devices en mode maintenance, si vous voulez donc euh, pouvoir piloter cet aspect-là, vous pouvez très bien euh, vous créer un nouveau dashboard et rajouter ce fameux widget fraîchement arrivé qui s'appelle « Appareil en cours de maintenance ». Donc là, je, je vois bien que j'ai une device. Et si je clique sur ce widget, j'ai bien cette machine euh, qui est affichée. Ensuite, euh, ce que nous avons de nouveau, c'est la possibilité de rentrer des informations d'identification. Donc j'ai la possibilité maintenant de dire ben « voilà, euh, ESXI euh, pour mon bilab » et eh bien euh, j'ai la possibilité de dire voilà c'est euh, un credential qui va être valide pour un certain client, donc la Bilab, et je peux choisir donc des credentials Windows, ESX, SNMP et SSH. Donc si je suis en ESX, j'ai bien sûr un login, un mot de passe avec des ports. En SNMP, j'aurai la possibilité d'avoir du V1, V2C, du V3 avec toutes les options d'authentification et de chiffrement euh, souhaitées et des informations d'authentification SSH euh, nous avons la possibilité aussi maintenant de pouvoir gérer les groupes donc les groupes s'affichaient dans la 9.0 maintenant euh, on a la possibilité donc soit de créer un groupe soit d'éditer un groupe donc on va pouvoir euh, se donner, lui donner un petit nom et une fois qu'il est créé aussi de gérer les appareils qu'on va vouloir rentrer dedans Ensuite, euh, nous avons dans les politiques euh, la possibilité. Donc, on avait déjà hein, les, euh, les stratégies d'agent, de maintenance, de surveillance. Et nouvellement arrivé, nous avons maintenant les stratégies qui permettent de gérer le software management. Donc, si j'en ai dit une, je peux retrouver donc, euh, ma manière de nommer cette stratégie, le, la planification, si on la veut immédiate en cas de détection ou d'avoir quelque chose de planifié tous les jours euh, à une certaine heure. Euh, petite remarque, puisqu'on parle de tout ça, n'oubliez pas de revenir dans toutes vos politiques euh, de software management pour enlever le flash player hein, qui, est, de, qui va devenir une faille de sécurité. Donc n'allez pas le réinstaller euh, si absent, si, euh, sur vos politiques existantes. Alors, dernière chose que nous avons... Quand on est sur une liste de machines, nous avons maintenant la possibilité, donc euh, on avait avant euh, l'option du web remote, mais on a maintenant la possibilité d'aller dans le navigateur de l'agent, donc l'agent browser, de démarrer directement du RDP, du Splashtop ou du PowerShell. Donc là, si je clique, j'ai directement euh, mon agent browser qui se lance pour la machine concernée. Voilà pour les nouveautés de la 9.1 de DatoRMM, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bonne journée, au revoir.